Euh, le métier de préparation esthétique automobile, moi, je fais ça depuis 4 ans. Euh, ici, à Peugeot, euh, véhicule neuf, je le fais à peu près depuis un an et demi. Avant, j'étais au véhicule occasion, donc, euh, qui est entre guillemets ma spécialité. Hein, j'ai été formé pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour euh, entrer dans ce métier J'ai toujours baigné là-dedans. Euh, moi, j'ai fait un bac STI, option microtechnique génie mécanique. Et du coup, après, j ben, je suis sorti du cursus scolaire. J'ai été travailler à Pontivy, donc dans, une, dans une entreprise de mécanique de précision. Et à la suite de ça, j'ai créé mon entreprise de, de nettoyage automobile. Et je suis basculé ici parce que ben, ça n'a pas fonctionné. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme contraintes euh, Les contraintes, euh, le froid, l'hiver, les véhicules sèchent mal. Euh, il faut être rapide parce qu'on a toujours un planning à respecter. Euh, on est toujours, on va dire on est toujours, ouais, c'est toujours dans le jus. Quoi. Les qualités nécessaires Alors je pense qu'il faut être minutieux. Il faut être très minutieux pour, pour faire ce métier-là. Minutieux et consensueux. Et avoir euh, cette vision que, ben, du client quoi. Se mettre à la place du client. C'est très important. Sinon, vous mettez combien de temps à préparer une voiture Alors en général, un véhicule neuf, pour le préparer, je vais mettre une heure et demie. Donc que ce soit la préparation du véhicule jusqu'au lavage, séchage. Donc ça va mettre à peu près ouais, une heure et demie, au, au grand maximum deux heures. Et je pense pas qu'il faut vraiment avoir de diplôme, hein, c'est vraiment... Euh, comment expliquer C'est euh, Vous allez être jugé sur, sur le travail que vous faites. Quoi. Il faut savoir le faire, ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Hein. Mais... Euh, c'est sûr que, ouais, il faut déjà je pense avoir des aptitudes, euh, comme je vous dis, être minutieux, euh, s'intéresser à ça, il faut s'intéresser euh, à l'automobile, forcément. Euh. Et il y a toujours des techniques qui évoluent de, de semaine en semaine. Hein. On apprend, enfin... Moi, ça arrive que chaque semaine, j'apprends quelque chose, quoi. parce que je cherche à apprendre le, le truc, euh, je m'intéresse à tout. Donc, euh, Forcément, tout ce qui va toucher, enfin euh, moi personnellement, tout ce qui va toucher à la mécanique, la carrosserie, la peinture, je m'intéresse à tout, strictement à tout. Ouais. Donc forcément, ouais, j'apprends euh, comme ça.